Bonjour les enfants, comment allez-vous Vous allez bien Alors pendant ces vacances, t'étais, il vaut mieux de faire un peu de la lecture. Aussi euh, connaître quelques romans, quelques histoires et contes pour les enfants bien sûr. Alors aujourd'hui c'est un roman. Et c'est la cabane magique au secours des kangourous. Voici ce qu'on appelle un bébé kangourou, mais qui abandonne. Alors, euh, suivez avec moi, s'il vous plaît. Léa caresse la petite bête. Voici la petite bête. C'est un bébé Congo. Léa caresse la petite bête. Elle va revenir, ta maman, tu sais. Elle va revenir, ta maman, tu sais. Elle se tourne vers son frère. Touche-le, Tom. Sans comme il est doux, sont comme il est doux, Tom avance la main, il a raison, c'est la plus douce fourrure qu'il ait jamais caressée. Le bébé kangourou fixe les enfants de ses grands yeux bruns sans cesser de trembler, soudain il se redresse, s'approche du sac de Tom en trois bons et saute dedans. La tête la première. Les enfants éclatent de rire. J'ai une idée, Delia. Si tu portes ton sac par devant, il se croira dans la poche de sa mère. Tom pose le livre, et sa sœur l'aide à installer le sac sur son ventre. Le bébé kangourou est plus lourd qu'il ne le pensait. Et voilà, tu as tout d'une dame kangourou. Ce n'est pas drôle, grand Tom, mais... Il tapote gentiment la tête du bébé. Ne t'en fais pas, Joe. Reste là, bien tranquille. Jusqu'à... Jusque ta maman revienne. Pourvu qu'elle ne tarde pas, ma monde Léa. Voilà. C'est un... C'est un roman intitulé tout simplement un bébé abandonné abandonné par sa maman kangourou alors j'espère que vous avez bien compris ce roman alors euh, vous pouvez lire plusieurs fois et comprendre aussi d'accord alors la prochaine à la prochaine je vais vous raconter un autre roman bien sûr au revoir Thank